Moi, j'habite un quartier de Paris où il y a plus de voiles qu'au départ de, de la route du Rhum. Ouais, c'est pas compliqué. En hein. bas de chez moi, une femme qui est pas voilée, ils appellent ça une pute sénégalaise quand même. Hein.